Bonjour Et bienvenue dans la mine culturelle. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France. Non mais c'est encore un sujet de merde ça Oh putain, mais on s'est déjà fait censurer à cause de toi la dernière fois là. Hey, de toute façon, si tu restes, on se casse. Et d'abord, je peux très bien me démerder tout seul. Par contre, j'y connais rien au football. Et puis l'équipe de France, c'est des... Bonjour et bienvenue dans la Minute Puducu, et aujourd'hui nous allons parler des insultes. Pour commencer, il faut savoir que l'insulte vient du latin insultus qui signifie attaque. Et le premier texte français contenant une insulte est du 1e siècle. Il s'agit de la chanson de Roland où l'on peut lire « Allez donc au lit avec vos géniteurs » comme quoi Joestar et Gouchen n'ont rien inventé. Parmi mes insultes préférées, il y a imbécile qui vient du latin imbécilus et que l'on peut traduire par « son C'est donc quelqu'un qui ne s'appuie sur rien pour avancer. J'aime bien Crétin aussi. C'est un habitant des crêtes, le sommet des Alpes, qui boit une eau qui manque d'iode, ce qui entraîne un ralentissement du développement physique et mental. Il y a aussi Branquignol, qui vient du pied monté Branqui, qui signifie « Anne ». Et enfin, mon préféré, le connard Sachez que les insultes sont mises à l'honneur dans le Guinness Book. Par exemple, le film de South Park qui est entré parce qu'il y a 399 insultes dedans. C'est également le cas pour le jeu de Scarface, il y a 5688 fois le mot fuck. Hé, hey, mais vous faites quoi On reprend notre émission, salut coujeur. Lâche-moi, mais lâche-moi, bordel Et l'interjection fuck nous vient du 15 e siècle, où il y avait un contrôle de naissance chez les Anglais. Et du coup, ils devaient demander l'autorisation au roi pour avoir des enfants, et mettre le mot fuck sur leur porte qui était « Fornication Under Consentment of the King ». Et également chez nos potes anglais, ceci est un doigt d'honneur, car durant la guerre de 100 ans, les Français qui capturaient des archers anglais leur coupaient les deux doigts pour qu'ils ne puissent plus tirer. Et du coup, les Anglais leur disaient bah, :« Va bien les chercher. » On ne pouvait pas finir cette émission sans parler du champion français des insultes, Jean-Marie. Oh on a dit qu'on parlait du Capitaine Odoc, hein. Ah oui le capitaine. Le capitaine Odoc qui aimait bien traiter les gens de Bashi Bouzouk. Et un Bashi Bouzouk c'était un mercenaire dans l'armée turque. Il aime également parler du Zouave, qui correspond à un membre du corps d'infanterie coloniale en Algérie. Ouais, et mille millions de mille sabores, ça vient de Sabor qui était l'ouverture dans la coque des bateaux. Il y a également le fameux tonnerre de Brest qui correspond à des coups de canon tirés à Brest. 1, 7 heures du matin, 1, 7 heures du soir. Et est-ce que vous saviez que les signes chinois qui remplacent les insultes en BD étaient recopiés par les dessinateurs sur leur bouteilles d'encre de chine Eh ben, pour une fois qu'il tu dis un truc intéressant... C'est déjà la fin de l'épisode bordel de bite Et c'est nos fois vraiment sais que tu le partages pas. N'oubliez pas, la culture, c'est comme l'équipe de France. Si t'en as pas, eh ben on t'insulte. Et en plus, tu vas pas au Brésil. Allez, à dans deux semaines, bande de baltringue. Si t'es fier d'être un connard, t'as dans tes mains. Si t'es fier d'être un connard, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être un connard, si t'es fier d'être un connard, Si t'es fier d'être un connard, tape dans tes mains.